Bonsoir à tous, ici c'est Rexpotam, alors ce soir on est ensemble pour voir un petit peu comment, euh, pour présenter un petit peu comment je m'organise pour euh, créer une mélodie, et pour la rendre jouable, sachant que euh, bah, aucun instrument n'est maltraité pendant l'enregistrement, n'est-ce pas Je ne joue pas de piano, je ne joue d'aucun instrument, et pourtant, euh, j'ai déjà eu des questions du type, euh, quand même, c'est vachement, ça ressemble à quelque chose de jouable. Bon, ok, très bien et bien voici comment je fais, c'est parti, alors je vais vous proposer, je vais te proposer de partir sur une mélodie de type nocturne, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, et que je fais actuellement euh, de temps en temps, j'en ai sorti plusieurs récemment, et donc euh, c'est l'idée un petit peu de partir sur euh, ce, ce genre de thème. Alors, je te présente euh, bah, Noteworthy donc euh, qui est l'environnement le, que j'utilise pour euh, composer, pour écrire les partitions, euh, voilà, Donc, on va écrire une partition du coup pour piano, puisque un nocturne c'est quand même souvent pour piano, même si on peut parfois joindre d'autres instruments. C'était le cas du nocturne 5, par exemple. Euh, donc, euh, un nocturne, un nocturne, généralement c'est en mineur. Bon, euh, c'est l'habitude, parce que c'est quand même calme, c'est tristoun. Enfin voilà, c'est un peu l'idée. On va partir sur. Euh, je sais pas encore trop quoi. Do mineur. Allez, un petit Do mineur. Un petit Do mineur. Euh, alors, pourquoi j'ai toutes ces, ces portées Alors qu'un piano, on n'a que deux mains. Euh, en fait, au final, c'est ça. Je euh, découpe les portées en deux. Euh, parce que généralement, je mets plusieurs voix sur une seule main. Un, un pianiste normalement constitué à 5 doigts donc il peut en utiliser deux <rire> ouais je le dis comme ça mais euh, même si je suis pas pianiste je sais ce que c'est qu'un piano j'ai quand même déjà utilisé la bête et je sais ce qu'on peut faire sans trop forcer après il euh, y a des choses qu'on peut pas faire et qu'on ne fera pas euh... alors un nocturne souvent en 3-4 enfin en tout cas souvent en ternaire on va partir sur un format simple 3-4 Tac, tac, euh, je vous expliquerai aussi parce que j'ai pas parlé de cette cinquième portée. Je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi elle sert. Euh, on va faire un petit canevas. Voilà, ah. euh, oui, bêtement, oui, mesure, simple. Alors, euh... c'est en Do. Alors, généralement, je commence par poser l'harmonie. Euh... Enfin, pas l'harmonie, poser les les bases des accords. On va dire ça comme ça. as un petit Do, hein On est en Do mineur. Euh... On est en Do mineur, on est en Do mineur. On... Allez, une petite quinte. Euh... Ah! La tierce! Ça s'entend, hein, tout de suite. Seulement là, on, on commence à ressentir le, le mineur. Euh... Attention à celle-ci. Celle-ci, je ne vais pas l'utiliser parce que. Euh ça amène, c'est la seconde en mineur c'est un accord diminué ou alors je peux le transformer euh, mais dans ce cas là peut-être non on va le laisser là ce que je vais faire alors quelque chose que j'utilise assez régulièrement qui marche assez bien quand t'es dans un mode mineur c'est euh, bon on va s'arranger pour avoir des résolutions, c'est-à-dire que euh, en fait l'idée je te présenterai rapidement l'idée euh, l'idée c'est qu'une fois qu'on arrive là on reprend le pattern enfin on, re on recommence au début quitte à agrémenter mais euh, bon c'est ça va pas être le, le discours de ce soir c'est juste vraiment juste pour présenter la... ma façon de fonctionner et donc, qui dit qu'on réatterrit sur la tonique dit que juste avant, généralement, et c'est ce que je vais faire ici, on a une une cinquième, une, une je vais y arriver, hein, une septième de dominante. Et pour arriver sur la cinquième de dominante, une façon de faire en mineur, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la sixte napoli la, la napolitaine. C'est quelque chose que j'aime assez bien et qui est en fait un renversement du second degré diminué ouf dur à dire comme ça c'est à dire que c'est l'accord de base c'est euh, mm. ré bémol du coup puisqu'on est en sol en do pardon mais du coup c'est le premier renversement donc ça va pas très bémol ré bémol fa la donc ça va être en fait un à la base ça va être un fa pour ça que je mets cette notation pour euh, moi me souvenir c'est une notation qui ne sera pas visible pour moi me souvenir qu'à cet endroit-là, je ne veux pas faire un accord de Fa, je veux faire une Napolitaine. Voilà, on va juste écouter très rapidement ce que ça donne. Comme ça, c'est pas passionnant. On est d'accord, il se passe pas grand-chose. Euh juste poser des notes à la main gauche euh, sur le petit doigt ou enfin le 5 ou le 4 euh, c'est pas bon disons le les doigts faibles de la main gauche parce que de toute façon euh, bon c'est juste poser des, des notes hein. on va commencer à faire quelque chose d'un peu plus musical maintenant euh, alors au dessus de ce de ce qui se passe en bas je vais doubler des choses euh, je vais euh, ajouter une J'allais dire une mélodie, mais c'est plus un renfort d'harmonie, en fait. Euh, quelque chose qui permet de euh, positionner l'harmonie dans, enfin, la mélodie dans son contexte harmonique. Euh, ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, on va laisser le premier temps vide, mais juste le premier pour changer un petit peu. J'invente un... Hein? Euh... Napolitaine. Donc c'est ici qu'on a euh, le fameux accord de ré bémol en premier renversement. Donc à un moment il me faut un ré bémol. On peut introduire un hein. euh, ré bémol. Fa, là. Et donc ici, hé hé, ici on a septième de dominante. Qui dit septième de dominante dit que la tierce est majeure. Euh... La tierce, mi et majeure. Donc il n'y a pas de bémol, il y a juste un bécart, s'il te plaît. C'est ça que je voulais faire, Merci. Juste faire en sorte que ma partition soit tout de suite pas trop vilaine en Modifiant la ligature Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà à ligaturer un petit peu. Donc pareil en bas. Voilà, donc. Bon, bas qu'est-ce qu'on a On a la tonique. Ensuite, on a une première descente. Enfin, on a une descente, suivie d'une montée. Et on repose le temps. Donc, globalement, ça va donner ça. En-dessus, -en je sais pas encore trop ce que je vais faire. On va voir. pas trop mal Au niveau du tempo je sais pas encore le défaut est à 120 euh... là j'imagine un petit peu comment ça pourrait être joué pour que ce soit joli généralement d'une manière assez naturelle je lis les notes qui sont conjointes et quand il y a des sous, généralement je, je libère la main pour qu'elle puisse circuler et ça, ça libère d'une même manière le discours mélodique. Donc c'est Par exemple, ici, euh, yampadam, est-ce que je garderai ça ou pas Je ne sais pas. On verra à l'usage. Alors, main droite. Hein, on est bien d'accord que je fais quelque chose de simple, ce sera pas forcément la mélodie du siècle. c'est n'est pas le, la musique du siècle, c'est ce c'est pas l'objectif. Euh, alors, ce que j'aime faire, généralement, à la main droite, euh, ça reste des généralités, hein. je, je parle beaucoup de généralités, mais c'est un peu ça quand même. Euh, je fonctionne en... Euh, je fonctionne en faisant des décalages, en faisant entrer les voix successivement, ça permet de déjà de poser tranquillement l'harmonie, et de poser le discours de manière générale tranquillement. Euh... Donc main droite, sur un accord de SOL, sachant que j'ai un, un DO qui est étranger à l'accord, euh... donc je peux pas mettre tellement, je choses pas qu que le SOL. Pardon. Non. Ensuite on a un Fa, la Do. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai presque je exprès, mais on retrouve les deux premières notes. Euh, par contre si je fais ça, là on a un frottement qui est pas génial parce que il n'y a pas d'anticipation. Il arrive brutalement si je fais ça. Ça sera pas joli ça. Euh, c'est peut-être le moment de se dire qu'il serait temps d'introduire d'autres rythmes. Euh... J'essaie en même temps euh, de construire une mélodie qui soit suffisamment conjointe pour que ça ressemble à une mélodie, et en même temps euh, en utilisant quelques sauts et puis euh, en complétant aussi euh, en complétant les accords. Hein, euh, Là, on va voir que ça va pas marcher, ça. À euh... cause du frottement qui est en dessous. Euh, je veux bien qu'il y ait un frottement, mais faut il faut qu'il soit. Je compose un petit peu à l'ancienne pour ça. J'aime bien que les frottements soient anticipés. Et résolus. <rire> euh... bah, voilà, justement, très bien. <rire> Une petite pause ici Oups, pardon. Euh... alors là on a un mouvement ascendant à gauche ça pourrait être un moment, un mouvement descendant à droite. Sauf que non, pour une raison simple, c'est que euh, la main gauche et la déjà, ça va se, se chevaucher. Et d'autre part, ça va aussi créer des, des enfin des, des frottements un peu, un peu pas top. Alors, du coup, je vais continuer à 6, en fait. Voilà, c'est mon ah. et on va reprendre le, le, un peu le même pattern qu'on avait déjà un peu plus tôt c'est bien aussi d'avoir des choses qui se euh, rejaillissent un petit peu en miroir, qui se reconnaissent les unes aux autres ça permet d'avoir une petite unité euh, les... Les deux voies euh, intérieures ont le même mouvement. Je suis en train de voir ça. Quand il y en a une qui monte, l'autre monte. Quand il y en a une qui descend, l'autre descend. Bon. Je ne sais pas si on voir ça comme ça. C'est pas grave. Oui, il n'est pas utile ce bécaire. Je sais. Mais c'est bien aussi parfois d'être sympa avec le joueur. Euh, c'est quand même beaucoup souvent à, à la sixte ou à la tierce, mais c'est pas grave. Tiens, c'est intéressant parce que du coup là ça m'introduit la septième. Euh... Et donc, la à la fin. Là, par contre c'est rigolo parce que c'est pas le même mouvement. Descendant et montant pour finir ici. Et pareil, comme il va y avoir une voie au-dessus, on met les ligatures et tout ça en, sur la voix du tout. Il faudra voir ce qu'on fait parce que c'est pas joli joli. Peut-être qu'il y en a que je cacherai ou. Parce que là si on regarde ça fait des ligatures qui se croisent, c'est pas très joli. On verra ce qu'on peut faire. Pas très important pour le moment, euh, on va déjà écouter ça. Ah, ça marche pas mal J'aime bien la fin. La, la voilà. Les deux vont en accompagnement l'une de l'autre. C'est assez joli. C'est pas pour me lancer des fleurs, parce que c'est quand même des patterns très très simples et, et vraiment connus. Hein. Je cherche pas à faire quelque chose d'exceptionnel encore une fois. Hein. Euh, c'est juste, voilà, se faire un petit peu plaisir en faisant de la jolie musique. Et puis pour vous montrer, pour te montrer un petit peu comment je, je, je fonctionne finalement euh, sur une mélodie de ce type-là. Sur une musique de ce type-là. Euh, alors, il reste à créer... À droite, enfin, on est à droite depuis tout à l'heure, mais là, sur la voix du dessus, une, une mélodie qui sera un petit peu en dehors de, de tout ce qui est en dessous, qui est en fait un accompagnement. Enfin, de mon point de vue, c'est comme ça que je fonctionne. Ça reste relativement mélodique dans le sens où c'est des, il y a quand même beaucoup de, de notes conjointes, hein, on passe de l'une à l'autre euh, sans faire des écarts de folie, mais euh, ça reste... Ça reste très simple. Là, on va vouloir faire quelque chose d'un peu plus joli, c'est maintenant. Je ne suis pas du tout sûr d'y arriver. <rire> Petite pression. <rire> euh, on va pas commencer sur le temps, parce que j'aime pas commencer sur le temps. <rire> c'est trop, trop évident. Euh, tu as vu, hein, sur les quatre voies, il y en a trois qui ne commencent pas sur le temps. On verra si ça évolue ou quoi, mais voilà. Alors, on est sur un fa. Je sais pas, j'essaie des trucs. C'est là qu'on voit que peut-être que le rythme sera la même, le tempo sera pas tout ce que j'ai écrit pour l'instant. Ça c'est joli parce que du coup là j'ai... Une... C'est le début de cette mesure 5, il y a une vraie ouverture. Euh, c'est pas fermé, là on est sur un accord de Si majeur. Euh... Quelque chose de très ouvert, c'est chouette, j'aime bien. <rire> Je suis en train de voir aussi pour ma partition pour qu'elle soit un petit peu jolie. C'est que il y a deux voix, il hein. faut que ça se voit. Et ici, ce silence là ne doit pas se voir, puisqu'en dessous ça démarre déjà. Si on regarde en fermant, tu vois, euh, oui, tout n'est pas joli encore, hein, loin de là. Donc si Alors là, j'ai beaucoup de choses qui montent. J'ai envie de descendre et en plus d'introduire quelques petites syncopes, histoire de donner un petit peu de mouvement. Donc, euh, ré, fa, la. Euh... Ah ah. et là j'arrive sur ré bémol et bah ben, écoute ok euh... Euh... Évidemment, on va pas remettre un Ré bémol. Euh, si je mets un Fa, je vais commencer à faire des écarts de folie. Tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Rachmaninoff. <rire> euh, si je remets un La, on remarque que c'est la quinte. Hein. Ça peut se, se justifier. Hein. On préfère doubler les quintes que les tierces. Sinon, ça renforce un petit peu trop les, les sentiments euh, modaux. Je parle comme si je savais de quoi je parle, hein. alors que pas du tout, hein. <rire> Découvert au hasard de mes lectures. Euh... Je vais continuer avec ce pattern-là. Euh... Non, il fait pas ce que je veux, le monsieur. <rire> Donc, euh, tout en l'air, évidemment, et pareil, encore une fois, les ligatures, histoire que ce soit lisible, on les met vers le haut. Alors, on va faire ça comme ça. Il reste une grosse marabanche à gauche, je sais, c'est la ligne dont on a pas tenu compte encore. On va écouter ce que ça donne là et on en parlera. après. Ah, il y a un truc qui me gêne ici. Ça ne peut pas être ainsi. On mettre un Il faut que ça arrive par-dessus. C'est intéressant, ce mi bémol. Comme si on finissait en mi bémol majeur. Ce qui est pas vrai, hein. on est bien d'accord. Hein. Évidemment. Ça... Mais c'est la... la tierce du de... do mineur, et du coup ça, ça donne un peu cette impression-là. À l'écoute, de mon point de vue, certainement il y a tous les musicologues qui vont me, me pourchasser avec des fourches dans... Dans, les... dans les commentaires. Ne vous gênez pas, j'ai le dos large. <rire> Moi ce qui m'intéresse c'est de faire de la jolie musique, c'est pas de m'arrêter sur le vocabulaire. Bon, alors, on a quelque chose qui est, si ce n'est phénoménal, au moins audible. À mon goût. Euh, Ça, c'est dommage. J'ai presque envie de leur remonter d'une tierce. Sauf que du coup, il faut un 6 b ici, je peux pas agrandir beaucoup plus ici déjà j'ai une neuvième bon ça c'est le joue hein. surtout qu'on va voir euh, après euh, comment on gère voilà. la dernière ligne à laquelle on arrive inéluctablement je voulais juste corriger ça voilà. alors cette ligne cette fameuse ligne là qui pour l'instant n'a servi à rien à, pas far... à part me faire une une grosse barre bien moche à gauche de la partition. C'est une ligne que je réserve à la pédale du piano. Euh, je vais y indiquer des indiquer des indications voilà, hein, de, de, de pédale, baisser la pédale, relâcher la pédale, euh, sachant que l'instrument que j'utilise au final PianoTech permet des choses assez fines. Euh... Voilà, donc, euh, bon, après, là, c'est quelque chose, un morceau où on va pas forcément chercher très loin, hein, c'est... la pédale, ça va être up and down, et puis ça ira bien. Mais, euh, voilà, c'est l'idée qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais, et ce que je vais faire dès maintenant, euh, j'ai envie... Alors, la pédale si on l'écrit bêtement, on descend en début de mesure, on remonte en fin de mesure, à chaque fois il y a un changement d'harmonie, ils sont là. Euh, ceci dit, si on fait ça, ça va être trop régulier, ça va être trop systématique, ça va être trop robotique, hein. c'est exactement ce que je veux éviter. Euh, donc on ne va pas faire des ouvertures, des fermetures, pile poil en début et en fin de, de temps, ou de mesure. Donc ce que je vais faire, c'est que... Euh Alors cette ligne là est quasiment complètement cachée sauf justement les indications de pédales. Alors pour faire les pédales, euh, j'ai développé pour euh, notre vie mon propre jeu de pédales pour Pianotech, qui me permet justement de faire des choses, ben déjà d'avoir toutes les pédales. Hein. Je me suis rendu compte qu'en fait elles n'étaient pas toutes, j'en ai, ai trouvé d'autres depuis sur d'autres euh, pianos, puisque Pianotech a plusieurs pianos. Mais en l'occurrence le sustain. Euh, notre avis, le, le piano, le, La pédale de Notorthy, c'est on-off, c'est d'ailleurs 0-127. Soit tu es à fond sur le truc, soit tu complètement relâché. Euh, moi, j'ai toutes les valeurs intermédiaires euh, qui sont gérées très bien par la Pianotech pour faire des effets plus ou moins appuyés de, de cordes sympathiques. Euh, bah tiens, d'ailleurs, on va l'utiliser là. On va se dire, tiens, là, on va commencer à baisser tout doucement la pédale. Petit 32. Et par contre, on va la mettre à fond dès le début de la, la ligne suivante, donc 127. Par contre, comme la pédale est déjà enfoncée, je la, je la raffiche pas, c'est juste pour avoir une partition pas trop moche. Déjà que là, comme la partition, comme la pédale est pas pile sur le temps, ça devrait un peu, c'est pas forcément le plus bel effet, mais on fera avec. Alors, ensuite, pareil pour les baisser de pédale. Je... Pourquoi il veut à chaque fois bouger, je ne sais pas. Euh, Paye pour les relevés de pédales. Euh, pas pile-poil sur le temps, pour les mêmes raisons que j'ai déjà évoquées. Euh... Là, je fais de la bouillie, de petits morceaux de... De, de petits morceaux de... Euh, bon sang. Je fais de la bouillie de petits morceaux de mesure. Parce que euh, c'est ce qui va.. De petits morceaux de silence, c'est ça que je voulais dire en fait. Hein, je vais retrouver mes, mes mots. En fait, l'idée étant toujours hein, que le la pédale ne s'ouvre hein, ne s'éteint pas, pile poil sur poil sur le, le temps sur les temps, sachant qu'après on va avoir également euh, on va avoir décidément, je suis fâché avec mon oui, je disais après on va avoir de toute façon un humanisateur qui va s'occuper de passer par là et arrondir les angles hein, en, en rajoutant un tout petit morceau de un tout petit peu de random sur les positions des différents éléments et on le verra aussi sur les, les dynamiques et les vélocités des, des différentes notes donc ce qui est intéressant là c'est que là je vais pouvoir dupliquer ce pattern ad noseam. et puis juste là je vais clore la dernière mesure histoire que le piano ne continue pas à jouer indéfiniment, donc, on va écouter ce que ça donne, donc tu vois, si je mets comme ça, alors, c'est pas du plus bel effet, parce que les pédales sont pas du tout alignées, euh, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que le... euh, la partition finale gravée, euh, bah je, change, je change la ligne de pédale pour avoir quelque chose de beaucoup plus carré, euh... Qui est un peu moins du coup en rapport avec le jeu le jeu véritable mais de toute façon c'est ce qui se passe aussi dans la vraie vie hein. un pianiste il regarde les indications mais il en fait ce qu'il veut il fait quelque chose de beaucoup plus joli que si c'était joué pile poil euh, comme fait euh, comme c'est écrit sur la partition on est bien d'accord euh, donc voilà ce que j'ai ce que je propose là c'est une pédale de système qui est là quasiment tout le temps euh, et on verra euh, si c'est intelligent ou pas On a notre mélodie, on a notre petite musique bien sympathique, toute mignonne. Euh, maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que ça ressemble à quelque chose de joué par quelqu'un qui sait jouer. Euh... Je prétends pas remplacer un vrai professionnel, nous sommes bien d'accord, c'est pas l'objectif. Mais c'est faire en sorte que la musique soit euh, vivante euh, pour être audible spontanément, sans, sans qu'on se pose trop de questions sur « tiens, c'est quand même un robot, c'est pas joli joli euh, ». On est bien d'accord que si un pianiste se prend l'envie de prendre une même partition, de la jouer, et bien bah bienvenue <rire> J'ai envie de dire euh, « serre-toi et fais-toi plaisir <rire> !» si, si tu en as envie, bien entendu. Euh, et n'hésite pas à le signaler dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Voilà, euh, donc, on va essayer en attendant de, bah, de te remplacer, tant pis. <rire> Avec les moyens du bord. Euh, donc, il y a plusieurs choses à faire pour que ça ressemble à quelque chose d'un peu moins, euh, un peu moins vilain que ce qu'on vient d'entendre. Parce que je dis que c'est joli parce que je, je parlais de l'harmonie. C'est les harmonies sont propres. À peu près. Je, il y a peut-être des erreurs, mais à mon oreille, ça fonctionne. Mais encore une fois, d'un point de vue du jeu, c'est très moche. Hein, c'est tam, tam, tam, tam, tam. Vas-y le robot, métronome, machin, tout ça. Chaque note est appuyée de la même force, alors que dans une mesure on a trois temps, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour dire il y a trois temps, c'est qu'il y a des temps forts et des temps faibles. Euh, donc, on va commencer, alors voilà, c'est comme ça, cette, cette façon-là je fonctionne, on va commencer par travailler sur chacune des mesures, déterminer ce qui est important dans la mesure et ce qui ne l'est pas. Il y aura une deuxième approche, euh, dans un deuxième temps, où on va s'occuper plus de travailler sur les phrases de la musique, parce que la musique c'est pas juste des mesures qui se suivent. Ceci étant dit, approchons-nous, de notre, de nos dynamiques. Alors, j'ai mis piano. J'ai mis piano, mais en fait, on s'en fout. Euh, c'est juste pour moi, pour savoir que d'une manière générale, c'est un mouvement qui est pas forcément très fort. D'ailleurs, ce sera peut-être plus mes piano, mais c'est pas très important encore une fois. De toute façon, on va pas du tout tenir compte de la vélocité actuelle, la vélocité réelle, on va pas parler anglophone, de la note, euh, mais je lui impose, sur les premiers temps, une vélocité plus ou moins systématique, qui est de 110. Je sens les gens crier dans l'assistance. La, Calmez-vous, ça va bien se passer. <rire> Alors déjà, sur la, la dernière note, je peux commencer par me dire que bon c'est une fin de phrase, donc on va calmer un peu le jeu sur la dernière note. Euh, je continue à être systématique, hein Remarquerez, tu remarqueras que là, je n'en mets pas, tout comme j'en ai pas mis là, pour une raison simple. La note n'est pas réenfoncée. C'est une suite. Tiens, ici, c'est une fin de phrase. Hop. Hop. Hop. Hop. Pareil, ici, c'est une fin de phrase. C'est beau ce que j'ai fait, hein. Non. Bien entendu, c'est pas beau. Bon. Déjà, dans une mesure, il y a trois temps, il n'y en a pas. qu'un. Hein, Donc là, on a mis les temps forts. Maintenant, on va mettre les temps faibles. C'est la... la mesure... La... Le deuxième temps d'une mesure à trois temps, c'est le temps le plus faible. Euh... On va drastiquement réduire la... la vélocité. On va passer de 110 à euh, genre 80. Donc, ce temps, cette valeur à 80, on va la dupliquer si monsieur veut bien. Ici, ici. Là c'est tout en syncope. Alors on se posera des questions sur, la sacope, on y reviendra, sur les sacopes, on y reviendra après. Alors, entre 80 et 110, le troisième temps est quand même plus fort que le deuxième, mais quand même largement moins que le premier, on va mettre 90 par exemple. Alors, bon, alors, ouais, il reste celui-là, hein, on n'oublie pas. Pour l'instant, on n'a pas tout. Il y a des notes encore qui n'ont pas leur propre vélocité, euh... Moi, mon objectif, c'est que euh, chacune des notes a son propre, euh, sa propre vélocité. On verra que c'est la toute première approche et qu'elle est largement insuffisante. Qu'elle donne déjà qu'un petit peu quelque chose. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ta, -ta, -ta, ta Alors, du coup, ici, euh, on a un petit élan. Donc, euh, oh là oui. Donc, du coup, je vais la descendre. Vraiment. Tam, 75, 80. Après, là, on est à 90. Bah, donc, du coup, là, on est à 85. Après, il faut un poil d'imagination pour se dire comment ça va être joué. Euh, typiquement, là ce que je viens de faire, c'est que je me suis basé sur aucun des motifs qui étaient déjà préétablis. Déjà, là c'est une note qui est continuée, donc sous le troisième temps il n'y a pas de reprise. Donc là j'ai mis ce qu'il y avait avant. Là par contre, c'est une valeur que j'ai complètement inventée. Euh, on arrive sur une fin de phrase. Il faut que ce soit légèrement plus fort que la fin de phrase, mais pas trop quand même, parce que bon, on est sur des morceaux de temps qui sont relativement faibles. Et c'est aussi histoire de noter, de donner un petit peu d'élan à la chose. 80, 85, 90, 95. Tac. Finalement, c'est assez systématique. C'est ça qui est agréable dans cette approche-là. Euh, c'est qu'on a l'impression que je fais n'impe. Un petit peu de le cas à certains moments, Mais quand même, c'est basé sur une idée que j'ai de la musique que je veux produire. On va s'occuper maintenant de cette petite mélodie qui est beaucoup en syncope. Cette mec-là qui était toute seule, on s'en occupait. voilà. Alors maintenant, ici, alors, il y a plusieurs solutions pour les syncopes, soit on fait des choses complètement différentes de ce qu'on a vu par ailleurs, soit on considère que la syncope, c'est juste un décalage du temps normal. C'est comme si on avait déphasé le... les temps forts et les temps faibles. Là euh, On peut considérer qu'on a mis les temps fort un peu plus à droite donc du coup c'est pas lui qui va être fort ça va être lui tu vois et si on fait ça c'est à dire que le temps faible c'est ça donc s'il faut que je prends celui du temps faible qui est ici c'est là ok c'est l'idée et donc, du coup, qui dit ça, dit que, eh, ici, c'est la deuxième moitié du temps faible, hein, donc on va prendre, hein, on y va au copier-coller. Ah, oh, c'est vilain, faire de la musique au copier-coller, Bon c'est aberrant. Eh ben non, pas du tout. <rire> euh, vous allez voir, tu vas voir pourquoi. Encore une fois, c'est juste parce que c'est une première étape pour euh, pour rendre les choses un petit peu plus humanisé, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où je prends des décisions, même si elles sont systématiques, ce sont des décisions que je prends par rapport à la musique. Donc voilà cette petite étape-là qui est faite, on écoute déjà ce que ça donne... Donc c'est une toute première étape, on est encore très mécanique, tout est encore très mécanique, chacune des vélocités est pré-calculée, euh, poil de cheveux près. Euh, c'est toujours pareil. Mais ça donne déjà une première idée de ce qu'on veut. Alors ensuite on va réécouter, Pour euh, la, la première écoute qu'on a faite juste là, c'était juste pour se rendre compte que ce qu'on avait fait ça avait un intérêt. Maintenant on va faire une écoute un peu plus critique, où le but c'est de savoir comment sont construites les phrases, comment on évolue, et pour pouvoir placer la, la couche suivante d'humanisation, n'est-ce pas Donc, on écoute. Alors, à mon sens, à mon sens, il y a un premier point ici, qui est un premier sommet. Euh, donc on va monter jusque là, puis redescendre, sachant que le, le bas de la côte est ici, très rapidement. Euh, ok, et après c'est une grande, grande, grande montée jusque 8. Et ici on redescend pour revenir ici au point initial. Voilà ce que je souhaite donner, juste en ayant écouté. C'est un morceau que je n'ai pas du tout préparé. Euh, je viens d'inventer le truc. Il n'y a pas besoin de passer des heures de préparation pour ça. Euh, voilà, c'est... Quand je construis un morceau, c'est comme ça que je commence. C voilà, c'est que le début. Mais, c'est la première phrase, t'as vu, la première phrase, déjà, avec tout ce qu'on a rajouté comme euh, indication, elle tenait à peine dans deux tiers d'écran, là, elle me remplit l'écran entièrement. C'est intéressant. Et là, ça va dépasser. <rire> Alors, euh, si ça dépasse de trop, il y a des solutions, hein. Okay, C'est de l'informatique, hein, ça marche bien. Alors, en Noteworthy, on a un, un composant qui s'appelle MPC euh, Multipoint N'est-ce pas? Euh, N'hésite pas à critiquer mon accent si mon accent. <rire> Histoire qu'on rigole un peu. Euh, donc on va donc multi, un contrôleur multipoint, n'est-ce pas en français, euh, qui va me servir à contrôler ce que j'appelle, enfin ce qui s'appelle en, en MIDI un contrôleur d'expression. Alors l'expression, je t'explique, euh, mon moteur ici s'en sert comme d'un volume, donc ça va pas être très intéressant à l'écoute ici, mais je vais plus tard utiliser ce que j'appelle un humanisateur, qui va faire une soupe un peu à lui, qui va mélanger la vélocité telle que définie sur chacune des notes, et l'expression, pour en déduire avec un tout petit peu de flou, euh, la vélocité réelle de chacune des notes. C'est là où on va se rendre compte qu'on va faire des phrases avec des temps forts et des temps faibles, mais euh, globalement, on va faire de la musique. C'est là qu'on l'a fait, la musique, maintenant. Euh, C'est là que ça devient intéressant. Alors, euh, l'inert-sweep, ça veut dire que entre les deux paliers que je vais décrire, il va se, il, Notre va se débrouiller pour découper la chose en, en paliers. Donc, histoire d'avoir une ligne... Euh, voilà, donc la ligne je vais la faire sur trois mesures, donc 9 noirs, donc j'aimerais prendre des croches parce que j'ai besoin que ça bouge quand même relativement beaucoup, donc 18 croches, si on part de 64 qui est la moitié c'est peut-être un petit peu trop, on va partir sur 56, c'est là où on voit que je suis informaticien, c'est tout des, des multiples 2, euh, mais c'est pas grave ça se voit pas, hein. <rire> Et on va arriver à 74 du coup. Tac, tac, tac. Et celle-ci, bon, elle est dans l'aigu, donc il n'y a pas besoin de faire de trop, mais je veux qu'elle sorte un peu plus. Donc je vais faire plus 5. Voilà. Une fois qu'on est là, on est bien, on va redescendre sur une seule mesure. Donc on va aller de 79... Ah, je ne sais pas combien sur une seule mesure donc 18 e il y en a 6 donc des 16e il y en a 12 euh, 79 moins 12 67 Et ici la même chose moins 5 74 à 62 n'est-ce pas ensuite Va s'en suivre l'inexorable montée vers la fin. Une, deux, trois mesures encore. D'accord Mais là, j'ai envie que ça monte vraiment. Donc, je suis resté en 16e. En 16e, donc il y en a 12 x 3, 36, n'est-ce pas 36. Et on passe de. Donc, on vient de 62. On arrive à 98. On verra s'il faut faire plus. Pourquoi je l'ai mis là Tu m'expliques C'est intéressant mettre les choses sur la pédale. la pédale, il n'y a pas de vélocité. Hein. Je vérifie que c'est bien la bonne qui l'a conservée, oui. Et celle-ci toujours plus 5. Donc 67 à 103, n'est-ce pas Et ici, ici ben on va faire un gros décroché, un vrai piano subito presque, euh, j'ai pas ce qu'on y pense en fait. Juste, on va le décaler d'un tout petit cran, histoire de laisser, ça va faire quelque chose de pas très joli ici, je te préviens tout de suite, ici ça va pas faire joli, parce que encore une fois, euh le moteur ici considère que l'expression c'est un bouton de volume, ce qui n'est pas le cas du tout, euh, donc ça va faire ici un décroché moche, euh, mais mon humanisateur quand il aura fait son travail, tu verras que ça fera quelque chose de tout à fait intéressant, allons-y, on écoute Le décrocher mes 8, je la refais pour que tu te rends compte. Ça, ça n'existe pas dans la nature. Je te défie de jouer ça, <rire> bien entendu. Ça n'existe pas alors. On approche du moment où on va vouloir utiliser l'humanisateur, avant ça il reste une chose à faire sur la partition, quelque chose qui n'est pas géré par l'humanisateur pour une raison euh, technique, qui est que, euh, ça c'est une partition simple à un seul instrument, mais je fais le même genre de choses quand j'ai un orchestre complet. Si le tempo était, euh, parce qu'on va parler du tempo, si le tempo était humanisé pour chacun des instruments d'une manière random, on aurait un gros flou, ce serait affreux, les instruments arriveraient pas en même temps, etc. Donc le tempo, lui, je vais l'humaniser complètement à la main. Euh, il va, enfin, je vais introduire un léger rubato, en fait, pour, pour permettre d'humaniser un petit peu ça, sachant que, alors, le tempo, lui, est conservé, par, conservé, par contre, l'humanisateur, lui, va légèrement bouger un petit flou sur chacune des notes. Ce qui fait qu'on aura quand même ce cette humanisation, hein, le, le doigt du pianiste, il n'est pas parfait, même s'il si y en a des très bons, on est bien d'accord. Euh, mais voilà, l'idée, c'est de, de rendre le jeu un petit peu plus humain de ce point de vue-là. Mais encore une fois, le tempo, lui, c'est moi qui le gère de A à Z. Bon, donc le tempo. Le tempo, l'origine, il est de 120. Je m'y suis habitué, je sais pas si c'est trop lent ou trop rapide. Je vais le conserver. On est à 120. Ah, tiens, tu vois, on ne voit plus la fin là. Paf Voilà, on revoit tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors. Euh... J'ai envie qu'on arrive à 120 là, mais qu'on ait un tout petit léger. Euh... Un tout petit léger accélérando, histoire de, de donner un léger élan. Euh, donc.. faire ça avec ici une légère retenue avant de revenir ici à tempo euh, ici au contraire on va faire un tout petit léger accélérando histoire d'arriver sur la mélodie qui elle va être posée gentiment euh... temps là. Je travaille à la noire mais je peux aussi travailler à l'accroche, hein, c'est pas forcément utile. Ici il y a une fin de mesure, il y a une fin de phrase sur les, les deux voies de la main droite. Donc qui dit fin de phrase dit petit repos. Alors, le tempo, il faut savoir que d'une manière générale ça devient audible au-delà de quelques 5-6%, ça commence à être légèrement audible pour quelqu'un de bien euh, entraîné, et ça devient réellement audible et peut-être parfois gênant, euh, au-delà de 10%, on va dire. Hein, donc euh, 120, donc euh, si je descends en dessous de 108, ça va commencer à être vraiment euh, audible et peut-être parfois gênant. C'est pas ce que je veux, j'ai pas envie qu'on qu attrape la gerbe en écoutant la musique. <rire> euh, voilà, donc... Euh, un peu magique hein, des fois ce que je fais j'ai l'impression de... de jouer avec les chiffres d'une façon un petit peu un peu folle je le reconnais Intéressant, c'est que là, c'est un jeu que je vais pouvoir reproduire ici, évidemment, étant donné qu'il s'agit d'humanisation, il n'y a pas deux fois la même chose. Et comme là, on est en plus en fin de phrase, euh, là. on va faire une belle fin de phrase. Se décrocher est terrible il faut vraiment maintenant passer à autre chose et c'est ce qu'on va faire <rire> alors je sauvegarde la partition en midi ensuite je prends une petite fenêtre j'avais déjà préparé la chose pas bête la balette donc ici je lance mon humanisateur voilà pour ceux qui en veulent plus n'hésitez pas des détails sur, sur cet humanisateur que j'écris aussi N'hésite pas à me laisser des, des commentaires ou des questions, ou à aller voir sur mon site, parce que toutes les informations y sont rexderepotam.cadrian.net euh, Donc on a fait l'humanisation, qui est l'étape cruciale, mais en même temps la plus rapide, t'as vu, de euh, ça. Alors maintenant on va prendre... Ce qu'a produit l'humanisation et le donner à un vrai piano. On en écoute. Ah. Voilà, ça, c'est beau. On la rejoue juste pour le plaisir. l'idée. Ben, J'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce si ça t'a fait plaisir, à me laisser un commentaire, je serai très heureux. Et bonne soirée Salut salut